<rire> Bonjour les amis, voilà, je suis derrière la caméra, je fais mon petit réglage, vous savez. Alors, comment allez-vous Très bien, j'espère. Je vous remercie d'être là. Alors, euh, voilà, je voulais vous faire cette vidéo, c'est une introduction hein, pour l'année 2019 où je vais vous mettre donc le tirage des 12 signes astrologiques. Alors, naturellement, c'est particulier, les douze signes astrologiques, moi, euh, je le fais devant vous, disons, enfin par tirage. Avant de faire le tirage, de façon à ce que ce soit, disons, pas non plus aléatoire, j'ai un travail derrière où j'étudie, disons, le thème de chaque signe. Et oui, mes amis, parce que, disons, il faut quand même regarder ce qui se passe réellement dans l'astrologie. Et c'est ce que je fais, donc, alors, euh, après, le tirage, naturellement, euh, peaufine, elle me donne, disons, des énergies, euh, des informations qui sont supplémentaires, tout simplement, par les cartes. Hein. Pourquoi Parce que les cartes, tout simplement, me répondent. Alors là, j'ai noté euh, pour vous, si vous voulez comprendre un petit peu comment, euh, disons, ça fonctionne euh, dans, dans, dans l'arrière-plan, euh, allez voir ma vidéo du 23 novembre concernant la pleine lune, euh, là, je, je vous montre un petit peu comme je considère le mouvement donc, euh, des planètes et également, disons, des oppositions, c'est-à-dire des fameuses poutres. Parce que là, je vous parlais d'une poutre, C'est pas une paille, c'est une poutre. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette poutre-là qui nous arrive Donc, pour 2019, elle vient d'arriver, naturellement, c'est la fameuse poutre qui s'est euh, décalée, disons, de, euh, et qui est maintenant en cancer qui rejoint le cancer du Capricorne, naturellement, c'est le fameux, la poutre fictive, disons, du ne nord, ne sud. Voilà, cancer ne nord, ne sud. Sachant qu'elle va rester là-dedans pendant 18 mois, mes amis. Alors, on va commencer tout de suite avec cette information, parce que c'est quand même à nouveau pas anodin. Hein, je vous l'ai dit, 18, c'est pas anodin. Nom d'une pipe, 18, croyez-moi, c'est pas anodin. Hein, on va quitter donc l'année 2018 hein, et on va voir, on va voir les choses petit à petit. Alors cette configuration naturellement elle va bouger un petit peu parce qu'après elle va, elle va partir ailleurs, disons, elle va reculer, disons, de verso, euh, pardon, de gémeaux en euh, Sagittaire. Ça fait zouf comme ça, hein, dans le sens.. Euh, d'une aiguille, hein, tout simplement. Vous voyez, comme ça. Alors que les signes du zodiaque vont dans l'autre sens. Alors, elle, elle va en définitive, cette fameuse poutre, un petit peu comme le mouvement euh, des airs. Hein. Vous savez, l'air du poisson, il est là, et puis après, on va aller à l'air du verso. Ben, ça suit le même mouvement, et ça, faut pas laisser passer. et eh ben, non. Parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, là, cette fameuse... Euh, ce... ce ces poutres maîtresses, on va dire, hein, qui, qui, qui relie le, le, le cancer, hein, le nœud sud et le nœud nord, hein. eh bien euh, à l'extrêmement importante concernant, disons, euh, la capacité à accepter, à gérer encore l'autorité et à voir un petit peu comment on peut naturellement euh, se débrouiller dans son quotidien là il y a une espèce disons d'écart où on a envie d'exploser, de faire péter le truc parce que vraiment ça devient euh, un petit peu trop de l'équilibre, hein. voilà ce que je ressens disons en faisant disons toutes ces choses que je vois, d'accord, alors il faut savoir qu'il faut avoir énormément de force et que cette fameuse poutre, étant euh, donné que c'est un, un, un, un axe qui est très difficile est euh, renforcée par l'énergie du soleil, alors c'est quand même intéressant, c'est très intéressant, donc là on va être quand même soutenu, et cette, cet axe va euh, nourrir ces deux pôles opposés, euh, qui correspondent quelque part famille-travail, vous voyez, va euh, nous à, nourrir, hein, nour, nourrir de façon à avoir, euh, malgré tout, une euh, nous apporter une régularité, euh, des, certaines compensations euh, euh, de façon à ce qu'on ne soit pas, euh, comment dire, euh, de, comme ça, voilà. On n'en peut plus parce qu'on ne voit pas le bout, on ne voit pas les résultats. Donc, plus il y aura quand même, disons, euh, des résultats, des choses qui seront posées. Hein? Mais ça, je vous montre ici, c'est juste comment ça s'appelle un petit coucou. Hein? De façon à avoir la toile de fond. Donc, là, c'est solide. On va avoir quand même un soutien, une poutre maîtresse. Qui est quand même extrêmement importante, puisque c'est le soleil, c'est le soleil qui représente la civilisation, qui représente la construction également de notre vie, il arrive là avec une énergie puissante, pour pouvoir, disons, nous donner un coup de main, et arranger ces deux pôles. Bien, là, je voudrais vous parler naturellement de la fameuse euh, planète, euh, ben, Jupiter, Jupiter, alors, je vais vous dire quand même deux mots sur Jupiter, sans rentrer dans des chiffres ou des machins, des trucs incroyables. Mais vous pouvez vous renseigner, euh, Jupiter euh, est énorme. Elle est lourde, elle est immense, elle tourne comme une toupie. À tel point, elle a tellement de force, elle a tellement de magnétisme, elle a tellement... Qu'elle pourrait, disons, euh, générer un. gérer un. un C'est un, comme un mini-zodiaque ailleurs. Voilà, j'ai vais plutôt dire ça comme ça. Il faut toujours considérer Jupiter en Sagittaire comme si c'était une organisation, disons, de mini-zodiaque. On va dire ça, et donc il y a une attraction extrêmement forte, naturellement, parce que là, Jupiter, en arrivant dans son propre signe, sachant que euh, euh, c'est la cinquième planète, donc le chiffre 5 est important, parce que c'est un chiffre de feu, c'est un chiffre également de puissance. Donc euh, là, on a d'un côté le soleil qui dit je, « je plante mon truc », euh, parce que, vraiment, tu as besoin d'un coup de main, là, c'est, comment passe quelque chose, on va passer quelque chose de difficile, pour passer d'une heure à l'autre, on a besoin, quelque part, d'énergie, de structure, de construction extrêmement solide, pas des énergies, disons, qui vont aller à contre-courant, d'accord, on aura d'autres choses à régler, mais là, on a quand même, euh, une aide, un soutien, on va dire, euh, cosmique d'énergie, hein voilà, et donc il apporte Sagittaire, euh, dans Jupiter, Jupiter dans Sagittaire apporte de l'amour, amour cosmique, de la lumière, vraiment une attraction immense, une envie de faire du bien, de s'élever, d'aider le prochain, de s'aider, tout d'un coup on va être un petit peu tous, un petit peu illuminés, sachant qu'attention, on a Neptune qui est juste, disons dans le signe, euh, des poissons, qui est aussi un jupitérien ancien, et qui fonctionne à l'heure actuelle avec Neptune. Il est arrivé quand hein, Ce Neptune, dans le dernier signe du Zodiac, qui est le douzième signe du Zodiac, il est arrivé en 2012. 12, ça vous dit quelque chose oh, c'était la fin du monde On avait annoncé ça. C'était pas faux C'était pas faux, mes amis, dans le sens où il euh, y a euh, une entrée, disons, dans une autre, dans une autre façon de vivre. C'est la fin de considérer le monde tel qu'on l'a toujours considéré jusqu'à présent. En 2012, là, il y a eu une deuxième vague. Vous voyez, et Neptune ne repartira qu'en 2026. Vous à suivre, c'est pas... Je, je vais peut-être... Euh, J'espère d'être... Euh, claire. J'espère. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, c'est pas un souci. Vous me faites un petit mot, vous laissez un commentaire et naturellement... Je répondrai, je, je préciserai, des fois j'oublie un truc parce que ça me paraît évident, vous voyez, vous êtes derrière la caméra Si je vous avais là, je verrais votre, vos yeux tout d'un coup, mais là, je n'ai pas de repère, donc renvoyez-moi vos commentaires, c'est pour ça hein, que je vous les demande naturellement. <rire> Alors, donc, on revient disons à ce fameux Neptune qui restait en poison là. Euh, de 2012, hein donc il va rester jusqu'à 2026. Bien, euh, Neptune, euh, ça c'est c'est vraiment la planète euh, où on peut euh, quelque part euh, s'égarer, euh, croire en de magnifiques projets. Euh. Il y a aussi une certaine peur, mais c'est un vraiment il y a un côté disons d'endurance. Hein. Euh, vous savez, ce, cet endroit-là, c'est l'endroit où on met au monde son enfant. Donc, c'est une de grossesse, quelque part. Donc, est-ce que vous vous imaginez l'état d'esprit euh, C'est ça qu'il faut s'imaginer. Hmm D'accord Alors, donc là, euh, bah, tout le monde... <rire> aide disons à l'heure actuelle disons à les grosses planètes de façon à ce que on va dire l'enfant la nouvelle ère arrive quand même du mieux possible du mieux possible à savoir que dans le Sagittaire le Sagittaire protège toujours la vie de l'enfant hmm bien et alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire euh, avant d'aller plus loin Je vais revenir naturellement sur le Sagittaire et sur la fameuse Jupiter qui est arrivée. Et donc, et donc, il représente la cinquième planète. Clac. Cinquième planète dans le système solaire, c'est la cinquième planète. Je vous ai dit chiffre 5. Mais là, on va dire... Qui fait, le, le, le 5 euh, désigne également les cinq planètes personnelles. Donc euh, Jupiter aide là pour gérer harmonieusement nos cinq planètes personnelles. Hmm Donc hein, à chaque fois qu'il y a un petit transit, il y a des choses qui bougent. Hein, eh bien, euh, je vais vous dire d'abord ce que ça représente. Vous avez le soleil qui représente le conscient hein, et c'est un élément masculin, le soleil, une énergie masculine. Lune, vous avez l'énergie, l'inconscient, l'énergie féminine. Ensuite, vous avez Mercure, ça c'est une énergie masculine hein, et c euh, ça représente l'intelligence, la pensée, la communication. La volonté même, enfin tout ce qui est intellectuel. Ensuite, vous avez Vénus, le cœur, la douceur, l'harmonie. Voilà, ça c'est ce qui nous construit d'une façon générale. C'est les cinq hein, aspects qui nous construisent, qui construisent, disons, l'individu hein, de base. Donc c'est les planètes personnelles. Et ensuite, vous avez Mars. Et vous avez Mars, ben, c'est tout à fait la vigueur. Une force. La force de la mer qui va mettre son enfant au monde. Vous voyez ce que je veux dire Cette force-là, neuf mois, tout, c'est quand même quelque chose. Alors là, je vous renvoie à nouveau à, disons, à ma, à ma pleine lune du 23 novembre, j'ai noté, et je vous explique, disons, par rapport à la planète Mars et à son énergie. Je ne vais pas recommencer ici, donc, oui, l'énergie de Mars, c'est une énergie féminine. Et nous allons voir que Jupiter apporte énormément, disons, d'éléments, euh, euh, disons, pour qu'on soit, avec le soleil tel qu'il est là, euh, qu'on soit équilibré dans la société, disons que ça soit bien équilibré, disons, parité, au point de vue parité. Moitié femme et moitié homme, c'est faux et eh bien non, c'est faux, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, déjà. Et nous voyons que cet aspect, disons, en parle. Euh, vous avez le soleil plus, plus, il y en a deux, donc avec soleil et mercure. Et vous avez tiens, l'une, Vénus et Mars, ce sont trois énergies féminines. Et ça, vraiment, ça respecte l'équilibre féminin-masculin. Vous voyez hein, que en astrologie, on trouve même des notions comme ça. C'est quand même comme incroyable. Hein. Alors, donc, ça c'était une chose. Hein. Donc, on allait vraiment, euh, on allait partir sur cette, sur ce côté hein, euh, en 2019. Maintenant, je vais revenir sur, euh, le, je vais me balancer de, de, de, de Jupiter à poisson Poisson et Jupiter, ils ont des choses qui sont communes, c'est dépasser, c'est l'immensité, on parle d'immense, on parle d'immense de tout, c'est-à-dire vraiment on dépasse ses rêves, on veut dépasser, disons, aller même matériellement ailleurs, on veut vraiment construire des choses absolument grandioses, pharaoniques, on va euh, euh, se construire un nou nouveau monde absolument, disons, dément, attention, attention parce que là, c'est chaud, c'est le piège. C'est justement le piège. On dit dans, cette, dans ce thème-là euh, qu'il faut être, disons, euh, baissé d'un cran. Il faut se servir de ses énergies, de toutes ses forces, mais il faut être mesuré. Voilà la, la, la carte, disons, qui montre, qui représente la, la, la, la poutre, disons, maîtresse. Qui rejoint le Nœud Nord et le Nœud Sud, c'est donc le Soleil, le Soleil. Tu dis, tu vas du début jusqu'à la fin, avec euh, la, la, le côté généreux, beau, mais réfléchi, euh, du, du, pas après pas. Euh, voilà, le côté disons très solaire, régulier. Voilà, il suit son cycle il nourrit, il n'y a pas d'emballement comme un monarque comme le pas d'un monarque voilà ce que dit donc vos conseils de cette, cette, cet aspect euh, je voudrais vous dire que naturellement dans, cette, dans ce thème là il y aura énormément de, de remous euh, concernant euh, les idées, alors on va tous attendre, euh, regardez, j'ai marqué, hein, les religions ça va être vraiment discuté en premier plan et tout, tout d'un coup ça devient politique, toute la religion elle est politisée, tous les côtés etc, et ça c'est quand même un danger, hein, dans le sens où euh, euh, c'est une... Euh, une c'est une chose, disons, euh, qui est introduite dans la société et qui en même temps refoulé. On est dans un pays laïque euh, Alors là déjà, je comprends pas parce que euh, c'est organisé. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je, je, je suis désolée, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je pense que, disons, euh, le, cœur, le cœur, il n'y a rien à faire. Le cœur... On peut, on, peut aimer, on peut aimer et, et c'est mieux de le, de, de le faire, de le dire, plutôt que d'être quelque part un, un croyant en la matière, un croyant dans la bagnole, un croyant dans la pierre, un croyant dans. Euh, vous voyez, bon, il y a quand même un aspect. Euh, et là, je ne parle pas de philosophie, je parle carrément de spiritualité, où on est carrément, disons, relié hein, à, la, à la divinité. On est une expression, disons, de divinité, d'étincelle divine sur terre. Euh, ça nous regarde, ça nous regarde, ça nous regarde, c'est personnel, c'est personnel. Hein. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire par rapport à ça et ça sera disons euh, remis euh, sur le tapis euh, pendant, en 2019 euh, ça sera vraiment remis sur le tapis on essaiera de s'approprier les, les choses et tout, de les politiser de ne pas les politiser enfin bref parce qu'il faut en faire quelque chose et puis euh, bien souvent ils n'en ont rien à faire, ça brouille simplement un peu les pistes on va dire hein voilà alors là, j'ai marqué apparence et j'ai rayé. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y aura beaucoup, disons, de, de poussière également devant les yeux. Hein? Euh, Qu'on va, qu va vous mettre comme ça, de la poussière dans les yeux. Alors le fameux 18 là, qui revient, effectivement, 18, 18, 18. Il faut savoir qu'une minute euh, cosmique, c'est égal à 18 ans. 18 ans en arrière, c'est karmique, donc on revient à 2000, d'accord Donc pendant 18 ans, là, il va y avoir un boomerang, voilà, de ce qui s'est passé disons pendant les 18 ans en arrière alors il euh, euh, y a effectivement disons un gros boomerang qui va se passer c'est à dire par rapport à l'euro parce qu'on avait dit qu'en 2000 il ne s'était rien passé mais il, en 2000 il s'est passé des choses incroyables très fortes très violentes tu m'aimes Là, je vais parler, disons, de la construction de euh, l'euro. Euh, l'euro, il est arrivé, ben, il est arrivé en 2000, hein, je suis désolée. Et là, on est en plein conflit, l'Europe, Brexit, etc., etc. Alors, là, ça va être à nouveau remis sur le tapis. Il va y avoir des élections européennes. Bon, à nouveau, ça va nous renvoyer, disons, à cette fameuse euh, question. Est-ce que vraiment c'est utile ou pas utile Il y a beaucoup de choses qui vont être remises sur le tapis. Et naturellement, ça va faire euh, exploser euh, certains, euh, je pense, euh, pas ministères, mais ça va être, on va en changer un, on va en mettre l'autre, on en prend un, on va... Enfin bref, il va y avoir une espèce de, de petite balade comme ça, euh, de ministres ou de, de, de, ministre, de fonctionnaires et tout. Euh, mais euh, c'est une année où on... Toutes les énergies sont là, disons, pour qu'on euh, voit clair. On voit clair. Alors, voilà, donc, tout ce que je regarde. Ah, je vais quand même vous dire euh, deux choses, disons, très, très importantes pour vous dire qu'on a des aides inimaginables, disons, en 2019. Inimaginables Déjà, Jupiter qui représente la jovialité, la joie, l'optimiste, hein, est chez lui. Elle faut savoir qu'en même temps, dans euh, ce 2019, hein, euh, le... je travaille avec deux calendriers, donc euh, si vous n'allez peut-être pas comprendre, je, si vous voulez, il y a un calcul qui est spécial, et donc pour savoir si le poisson possède parfois un mois double ou euh, un seul mois. En 2019, le signe des poissons va être double, mes amis chiens. Vous voyez, il va être double. Hein? Euh dans un certain calendrier naturellement hein, vous n'allez pas le voir dans le calendrier civil parce que c'est un calendrier on va dire euh, euh, d'affaires et international maintenant, un petit peu ça il faut qu'il convienne à tout le monde et c'est bien normal bon, voilà et qu'est-ce que ça veut dire donc ce poisson qui est double en 2019 Eh bien euh, c'est un mois euh, qui c'est un cadeau c'est un cadeau du ciel. C'est un peu comme si on avait une rallonge de bonheur, hein. une rallonge, disons, euh, d'énergie, de belle énergie, disons, supplémentaire. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Hein. Donc, voilà. Alors, je voudrais que vous restiez, disons, sur cette note-là, qu'en 2019, malgré tout, il y a des énergies énormes hein, qui vont arriver pour pouvoir euh, soutenir, disons, tout tout un petit peu ce chambardement naturellement faut voir bien au-delà de ça hein? et bien voilà euh, tout simplement ce que je voulais dire ah je vais quand même vous dire un petit mot là c'est-à-dire euh, par rapport à euh, je vois prophète euh, euh, sauveur messie et je pense que là il faut que vous sachiez quelque chose c'est que on part là maintenant à partir de 2019 alors ça Peut-être que ça ne sera pas en 2019, mais il faut quand même que je vous le dise. Il va y avoir des annonces incroyables. Il y en a un qui va trouver le sauveur là, l'autre qui va trouver le prophète là, l'autre qui va... Enfin bref, ils, ils vont, ils, chaque pays, euh, disons, quartier euh, va, va, va. On va trouver, disons, son Messie et tout. Euh, C'est bien. Vous, vous savez pourquoi euh, et prenez ça disons pas, pas, pas comme des, des espèces d'idiots qui commencent à se à devenir un petit peu illuminés euh et naturellement, ils ne sont pas plus prophètes que Messie ou quoi que ce soit, le jour où on en aura, un, croyez-moi, ça se verra, on n'aura même pas besoin de le présenter, ce sera tellement évident aux yeux de tous que, donc c'est même pas la peine de s'en occuper, ça, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine de s'en occuper ni de le chercher, <rire> ça va être comme un soleil au milieu du, ou un deuxième soleil, vous voyez, donc c'est pas la peine, donc on ne s'occupe pas de ça si vous voulez garder, disons, les pieds sur terre. Mais quand vous allez avoir euh, votre voisin qui va se prendre pour un prophète, l'autre pour un poète, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont titillés quelque part euh, par, disons, euh, cette énergie, euh, disons, qui arrive sur terre, où tout le monde, il y a une, une question, disons, un petit peu dans, dans l'air, question, disons, de bonté, de sauveur, de... Euh, Plein de petites choses comme ça. Alors, il y a des esprits qui, disent, non, euh, qui, qui, qui vont être sensibles, à, qui vont vraiment euh, recevoir de plein fouet cette énergie. Et on va dire, ah, c'est un illuminé Non, il est simplement sensible, comme il y en a d'autres qui sont sensibles à, à la lumière, à la chaleur et tout. bah Lui, il le reçoit parce qu'il est sensible, disons, aux énergies. Tout simplement, tout simplement. Alors, bienveillance, bienveillance quand vous voyez des illuminés qui disent Waouh! D'accord? Ben c'est bien! Voilà. Et bon, là on va attendre qu'ils se présentent, hein, qu'ils se lèvent. On ne sait pas, un an, deux ans, dix ans, on n'en sait rien. Hein. La roue elle tourne. Le principal c'est d'être beau et c'est comme ça, disons, qu'on accélère hein, euh, la venue, disons, d'une ère nouvelle. C'est un petit peu. Euh, alors là. Je vais vous dire quelque chose, disons, concernant euh, ces espèces de rattrapage, aller plus vite et tout. Alors, on dit, ouais, mais un an, ça dure un an. Mais effectivement, mais, mes amis, un bon élève, quand il est super bon, disons, dans son année, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, dans une année, il en concentre deux. Alors, vous voyez, euh, le temps, hein, on sait bien, c'est relatif. Alors, je... Euh, je vous dis donc, euh, pour, je vous revois donc pour les, les 12 vidéos hein, euh, donc, euh, de 2019. Vous aurez donc chacun euh, votre signe, tout simplement. Les amis, à tout de suite euh, sur mon site. Naturellement, je vous attends. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci, merci de votre présence encore.